Geronimo Jackson well. C'est Saison 2, épisode 11, The Hunting Party. Charlie et Hurley découvrent un disque du groupe, Geronimo Jackson. Les Lostis vont tout de suite se mettre à la recherche d'indices dans les paroles du groupe quand ils arrivèrent rapidement à une impasse. Il n'y a rien sur Geronimo Jackson. Personne ne connaît ce groupe, que ce soit Internet, le monde de la musique, rien. You dans le podcast du 9 janvier 2006, Lindelof et Hughes confirment que le groupe existe bien, mais que peu de personnes connaissent leur musique. Ils n'ont sorti, je cite, qu'un très obscur album dans les années 70. Le groupe va réapparaître à plusieurs reprises dans la série et va être au cœur d'une interrogation qui va se poursuivre tout au long de la diffusion de la série. Les clins d'œil à Jeronimo Jackson sont-ils de simples easter eggs ou le groupe a-t-il un rapport avec l'univers de Lost Bienvenue à tous dans la station d'Arma numéro 7, The Tube, et aujourd'hui on parle d'une blague partie beaucoup trop loin. might want to keep your eyes peeled for Geronimo Jackson's uh, Audacious debut. Uh, right. they're, they're a band that not a lot of people have heard about. Um, you know, they just pressed one album, very obscure album, I think it was in the late limit, 70s. Limit to late yeah. 70s. Le 15 mai 2006, Lindelof et Hughes en disent plus sur le groupe. Ils ont en fait deux albums, dont Magna Carta, le fameux disque que l'on retrouve avec Charlie et Hurley. Les deux albums ont bien été enregistrés au début des années 70. Dans Further Instruction, dans le flashback de Locke, Eddie porte un t-shirt Jeronimo Jackson. Dans Cabin Fever, toujours dans un flashback de Locke, celui-ci a un poster du groupe dans son casier au lycée. Dans There's No Place Like Home, un disque est aussi présent près du DJ à la fête surprise chez Hurley. Rosie porte elle aussi un t shirt du groupe. Il y a un poster d'une tournée européenne de Jeronimo Jackson à la cafétéria Dharma. Et bien évidemment, Charlotte parle du groupe quand son esprit est perturbé par les flashs temporels. Oh, oh, les fans vont être un peu déroutés. C'est quoi le délire avec ce groupe Et faut se dire qu'à l'époque, chaque easter egg dans Lost était analysé à fond sur les forums. Chaque livre que lisait Sawyer, chaque chanson diffusée, chaque référence à une personnalité connue. Et en effet, il y avait souvent des réponses ou des indices sur la série dans chacun d'entre eux. Mais Jeronimo Jackson, c'est quoi le truc Quel rapport avec Lost sur le poster de la cafétaria, on y revoit nos fameux nombres en plus, 4 8 15 16, 23 42 Et si, ils venaient du groupe depuis le début. Les choses deviennent sérieuses en 2009 quand Jeronimo Jackson, après presque 40 ans d'absence, refait Surface. C'est un truc de dingue. Leur popularité, grâce à Lost, les pousse à sortir un nouveau titre nommé Dharma Lady. Dans le podcast du 5 mars 2009, Lindelof et Hughes font même la promotion du single qui arrive sur iTunes. The band Geronimo Jackson. Every time I listen to the podcast, people don't seem to ask any questions about it. It keeps wearing its ugly head throughout the seasons. And I know it has something deeper, and if you look closely at the characters, on the cover of the album they really resemble some of the uh some of the characters on the show. So. <laughs> <laughs> interesting. It's very interesting. Very observant. Well, Geronimo Jackson um, actually is one of those things that people think that we created and right. dropped into the show, like the Dharma Initiative. But Geronimo Jackson is an actual band that we have now. Very obscure band um, that basically that came out of San Francisco and sort of was in the whole sort of hate ashbury scene but they, they released one album and recorded half of the second album but we have used them in the, sh in the show and now everybody um, is, is into geronimo jackson they're a very very obscure band but somehow because of uh, our use in the show people have been more interested and then some people who surfaced who knew more about geronimo jackson and lo and behold they may actually kind of finally get the fame that eluded them when they were actually on retrouvera par la suite cette chanson dans les épisodes 316 et Namasté et le single sera même disponible sur Rock Band. Très vite, une théorie va naître sur les forums. Et si le groupe Jeronimo Jackson était composé d'amis de longue date de Lindelof et Hughes. Et qu'ils avaient voulu les inclure dans la mythologie de la série pour les faire connaître. Et si même ces fameux amis étaient dans la série En comparant les visages sur la pochette, certains vont émettre l'hypothèse que Mike fait partie du groupe. Et que c'est pour ça qu'il dit que le père de Eddie a de très bons goûts musicaux. Donc so you like Geronimo Jackson, Euh, oui, ils sont bien. C'est un de mes parents. Le père a has excellent taste. D'ailleurs, Eddie aurait porté ce t-shirt volontairement pour mieux se faire apprécier par la communauté, car rappelez-vous, c'est en fait un policier qui vient ici pour trouver la drogue. Dans les commentaires audio de l'épisode « He's on you », on y apprend que l'un des gérants de la cafétéria Dharma fait lui aussi partie du groupe et qu'il s'appelle Floyd. Les théories vont alors partir dans tous les sens. Et si Jeronimo Jackson était un groupe créé par le projet Dharma Et si la musicologie faisait partie des expériences du projet Dharma Même la pochette de Dharma Lady a été analysée. Et le lapin ne peut que nous renvoyer à la station du miroir station dont le code de sécurité, rappelez-vous, a été créé par un musicien. Le miroir a-t-il été créé par un des membres de Jeronimo Jackson et si la pochette renvoyait en fait à la station de l'orchidée Car sur la pochette, on voit des orchidées, station dans laquelle on faisait voyager dans le temps des lapins. Les fans vont même se dire, non mais en fait le groupe a enregistré pour de vrai sur une île à l'époque. Et tout le concept de Lost vient peut-être de leur chanson. La photo de la pochette de Magna Carta semble avoir été prise sur l'île. Peut-être que si Dominique Monaghan n'avait pas voulu quitter la série, on aurait découvert que c'est Charlie en voyageant dans le temps dans la saison 5 qui a créé le groupe depuis le début. Et Lost fait très souvent des références à Alice au Pays des Merveilles. En 1951, Disney sort son adaptation réalisée par Geronimi et Jackson. The White Rabbit, Alice in Wonderland. Mais la pochette ressemble aussi à un album du groupe Grateful Dead, et même le style de musique, en fait Faut-il chercher dans cette direction Les fans vont être divisés entre ceux qui pensent que Lindelof Hughes s'inspire de Jeronimo Jackson pour la série, et ceux qui pensent que Jeronimo Jackson fait partie de la série. Des années à théoriser, à spéculer, à rechercher quel était le délire avec ce groupe. Puis arriva la saison 6 et Jeronimo Jackson ne refit aucune apparition, aucune. Aucun podcast, aucune interview n'y fera référence non plus. Rien de rien. La série se termina et la hype Jeronimo Jackson s'éteignit. Dans l'indifférence la plus totale. C'est finalement Eddie Kitsis, un des scénaristes de Lost, qui avoue après tout ce temps pour le magazine Wired, que le groupe n'a jamais existé et que Dharma Lady a été enregistrée par le groupe The Donkeys. Pourquoi Lindelof et Hughes se sont amusés à faire croire que ce groupe existait On ne sait pas. Pourquoi ont-ils demandé à The Donkeys d'enregistrer la chanson dans le plus grand des secrets On ne sait pas. Pourquoi n'ont-ils jamais voulu révéler eux-mêmes leur prank on ne sait pas. La révélation a évidemment fait rager beaucoup de Losties qui s'étaient cassé le cul à faire des recherches pendant des années. Et l'histoire de Jeronimo Jackson se termina avec cette révélation. Dans l'album Living on the Other Side, The Donkeys ont enregistré une version plus propre et un peu différente de Dharma Lady. Cette fois-ci nommée Excelsior Lady. Fin de l'histoire. Ouais, frustrant hein. Je sais même pas comment conclure en fait. Est-ce que ça valait le coup de faire tout ça Que ce soit Lindelof et Hughes à inventer tout ça pour attiser la curiosité des fans, ou les fans eux-mêmes à faire tant d'analyses et de recherches, est-ce que ça valait vraiment le coup Mais je trouve que cette histoire en dit long sur les délires des showrunners qui n'ont jamais abouti et sur le travail acharné des fans qui n'a jamais abouti lui non plus. Est-ce que ça valait le coup Eh bien, à vous de me dire dans les commentaires. On se retrouve la prochaine fois, car l'île n'en a pas fini avec nous.